Salut salut, ici c'est Rex Potam, et nous voici repartis pour un nouvel épisode de Compotam, le numéro 42. Il s'agit de l'avant-dernier sur la petite messe pour le repos. Euh, il s'agit en fait de la toute dernière pièce, le Benedictus, et je vais en faire deux épisodes. Pourquoi Parce qu'il y a deux choses que je voudrais te présenter dans cette pièce, qui sont deux formes classiques, euh, deux structures classiques. Euh, donc la première, c'est la forme sonate, dont on va parler aujourd'hui, et la deuxième, c'est La Fugue, dont on parlera la prochaine fois. Euh, avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et à activer la cloche pour être notifié des prochains épisodes, hein, surtout le prochain qui sera sur La Fugue. Et euh, à laisser un pouce si cet épisode te plaît et n'hésite pas également à me laisser un commentaire. Voilà, générique. Alors, le Benedictus, c'est donc la deuxième partie du Sanctus. Euh, le texte est très simple, hein, donc Benedictus qui venit in nomine domini. Donc c'est une seule phrase. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, euh, qui est répété euh, ad libitum, hein, comme on dit autant qu'on veut. Et comme on veut, euh, tu vas voir qu'en en fait, il s'agit de l'exposer de plein de manières différentes. Euh, donc si on veut quelque chose d'un peu euh, riche, parce que ce texte quand même qui est très simple le mérite Eh ben, il faut que musicalement on ait quelque chose d'assez construit et pour ce faire j'ai choisi euh, comme canevas général euh, de la musique une forme sonate donc on va en parler aujourd'hui et euh, dans le discours de cette forme sonate il y a une partie qui s'appelle le développement qui est une partie centrale euh, qui permet de donner un peu plus libre cours à la musique j'ai choisi dans un de ces moments-là d'ajouter euh, une petite fugue. Hein, et on en parlera dans le prochain épisode. Donc cette fois-ci, on va se concentrer sur bah, qu'est-ce que c'est qu'une forme sonate et qu'est-ce qu'on fait pour avoir quelque chose de relativement construit et riche. Euh, et donc la prochaine fois, on parlera plus spécifiquement de la fugue qui est une, une des parties du développement de cette forme sonate. La forme sonate, euh, donc ces deux thèmes qui vont être présentés successivement. Tu as d'abord le premier thème qui est un thème euh, introductif et le thème principal un petit peu de cette sonate et un deuxième thème qui le suit qui va être un thème complémentaire euh, qui est présenté d'abord euh, dans une tonalité différente et puis on verra en récapitulation dans le thème principal, dans la tonalité principale du morceau. Donc le premier thème ici est en Ré mineur, le deuxième thème est dans un thème voisin, dans une tonalité voisine. Euh, D'habitude c'est un thème mineur, quand c'est une tonalité mineure, le deuxième thème est dans, une, dans la tonalité majeure euh, relative, c'est-à-dire qu'ici on, on est en ré mineur, donc le thème le, la tonalité relative c'est fa majeur. Euh, mais moi j'ai choisi de, de manière un peu moins classique et parce que c'est aussi dans l'esprit du requiem, c'est de rester euh, bah, du coup non pas de pas passer dans la, la relative majeure, mais d'utiliser euh, le mode mineur de cette relative majeure, donc on passe de ré mineur à fa mineur, tu vas voir, ça donne un petit quelque chose qui donne un peu cette, euh, cette couleur spécifique aussi d'un requiem, qui est quand même très très mineur. Ensuite on a le développement qui sera en plusieurs phases, on va en parler successivement de ces différentes phases, et puis il y a la partie qui on appelle la, récapi la récapitulation, qui est donc bah, le, à nouveau le premier thème en Ré mineur, et le deuxième deuxième thème qui est là pour le coup en Ré mineur également. Euh, et c'est l'intérêt aussi d'avoir choisi Fa mineur en deuxième tonalité, c'est que du coup, bah, pour euh, la récapitulation, bah, le thème euh, deuxième thème est juste transposé en Ré mineur, enfin pas tout à fait, parce que du coup l'instrumentation et l'orchestration est un petit peu différente, histoire d'enrichir, parce qu'en fait tu vas voir qu'on a un crescendo tout le long du morceau, mais euh, voilà, donc on a cette, cette facilité-là. Euh, que dire de plus L'effectif aussi, effectivement, le crescendo n'est pas que musical, il est aussi en effectif. On part du piano seul, et on va crescendo en rajoutant les instruments, puis le, le soliste, puis le chœur. Et à la fin, on redescend un petit peu, pour finir avec le piano seul, avant d'enchaîner sur le Hosanna, qui est donc la reprise du Hosanna du Sanctus, avec tutti, c'est-à-dire tout le monde, sauf le piano qui fait que tu vas voir qu'en fait la fin se fait en deux temps. Il y a donc la coda au piano sol qui est la fin de la forme sonate. Et le hosanna qui est juste une reprise euh, du sanctus et qui est donc en dehors de cette forme sonate. Euh, C'est un morceau qui est très contre ça, c est le benedictus. Tu vas voir, on utilise toute la gamme, euh, toute la gamme euh, des nuances. En partant de double piano en montant à double double forté voire triple forte et en finissant à nouveau piano avant de reprendre donc ce Osana qui lui est en double forté pour finir un petit peu les euh, réjouissances. Voilà. Alors, on va faire une écoute commentée. Donc pareil hein, comme le sang tous, je vais pas mettre le BD tous dans cette vidéo, je lui ferai une vidéo qui lui sera consacrée d'autant plus que ce morceau est plus long, hein, il fait 7 minutes à lui tout seul, et comme là j'ai déjà pas mal de choses à dire, euh, et qu'on va faire une écoute commentée, donc qui va déjà durer 7 minutes, euh, je préfère garder l'enregistrement le, de, de ce Bénédictus dans une vidéo séparée. Alors, avant cette écoute commentée, je voulais un petit peu te présenter... Euh, Compotam le Compagnon, donc qui est le dossier qui... que je t'offre euh, si tu le souhaites, qui peut te permettre, toi, si tu veux te lancer dans la composition, ben de le faire euh, en utilisant les genres de techniques ben, que je présente ici, tu vas voir la forme sonate est présentée dans, dans ce dossier euh, et euh, donc justement si tu veux suivre un petit peu plus attentivement ou avec plus de détails ce que je fais dans mes épisodes de Compotam, mais ben ce dossier il est pour toi, il est en description il suffit que tu laisses ton adresse mail et je t'enverrai ce dossier on va donc passer à l'écoute commentée euh, et ben je te propose qu'on y aille tout de suite voilà c'est parti, donc le piano seul qui introduit le premier thème donc c'est la, la grille un petit peu harmonique et la structure de, de ce premier thème piano seul en guise d'introduction et avec une reprise à tous les instruments euh, qui présentent donc les deux mélodies chant et contre chant qui sont associées à ce premier thème et tout de suite une petite modulation donc il va passer de Ré mineur à Fa majeur avec l'arrivée du hautbois qui force le Ré mineur, le Fa mineur, pardon et donc avec le, le chant du hautbois et le contre-champ du violoncelle hein, donc ce sont deux instruments euh, qui introduisent pas mal de mélodies avec le piano qui est toujours en soutien harmonique, rythmique et avec ses propres mélodies. Et reprise, avec du coup l'arrivée, en contre du soliste. Avec déjà quelques contrastes de nuances. petit pont instrumental qui va nous permettre de s'échapper un petit peu de ces tonalités euh, Ré et Fa mineur pour arriver en Do mineur. Et donc là on est dans le développement. Donc le développement c'est un peu l'utilisation de ton voisin. Donc là on est en Do mineur et le soliste reprend le chant du, du premier thème sous une forme un petit peu variée et donc en Do mineur pour le coup. avec une petite variation qui va passer via un Do-7 au Fa-mineur, avec l'entrée du cœur, enfin. Et donc sur une variation de ce deuxième thème, avec toujours le soliste au chant. Et tu vois, le cœur, je l'introduis que là, on est déjà au milieu du développement. quoi. avec le chœur et sans le soliste qui reprend le chant avec une petite modulation voilà, la modulation arrive que là en fait instruments et qui vont laisser la place après cette modulation pour arriver en ré mineur au soliste qui introduit la fugue donc la fugue je vais pas insister dessus pour l'instant on en parlera effectivement dans un deuxième épisode On reprend le premier thème, là on est déjà dans, le, dans la récapitulation de la forme sonate. Donc là tout le monde est là. Parce qu'on arrive, ben, après ce premier point culminant, on est vraiment sur le moment. Les moments où on récapitule, oui, mais au moment où on est déjà plus intense. Donc avec des crescendo beaucoup plus marqués. Et ce deuxième point culminant. Toujours le premier thème, avec une reprise beaucoup plus douce. Donc avec le hautbois au chant. Et le deuxième thème qui revient tout de suite, du coup sans pont, pas besoin de modulation puisqu'on reste en ré mineur et donc là à nouveau avec tout le monde et encore avec un crescendo pour arriver au dernier point culminant et dernière reprise du deuxième thème donc, du coup avec le chant repris au violoncelle pareil un hein, plus calme et la coda, la coda au piano qui rappelle donc le début du morceau là on est à la fin et c'est la dernière intervention du piano dans ce morceau et donc il va laisser la place pour la toute dernière fin Hosanna Voilà ce qu'on pouvait déjà dire donc sur cette forme sonate euh, pour ce morceau, le Benedictus. Euh, avant de conclure, je voulais te parler un tout petit peu de mes services euh, 5 euros. Donc euh, je mets à ta disposition donc sur cette plateforme de microservices, deux services. Euh, un qui est plus orienté, jingle, petite musique, enfin euh, de, de, de courte durée. Et l'autre orienté plus, euh, euh, comment dire, plus euh, morceaux euh, complémentaires, une, une suite de morceaux complémentaires. Donc le, les jingles, c'est si tu as besoin d'une musique simple, que ce soit pour une musique de téléphone, que ce soit pour euh, une vidéo YouTube, que ce soit pour une utilisation personnelle, type euh, journée d'anniversaire ou que je et l'autre euh, microservice, donc euh, Identité Sonore, qui est un service de composition où je te propose de euh, composer toute une suite euh, de musique, toutes euh, relatives les unes aux autres, euh, si tu as besoin de construire quelque chose d'un peu plus complexe, euh, de type euh, support euh, mélodique ou support euh, d'identité pour une chaîne YouTube par exemple. Enfin, je dis YouTube, mais ça peut être TikTok ou ça peut être Twitch, hein comme tu veux, euh, donc j'ai ces aspects là, et si, si tu as d'autres besoins de type plus, plus spécifique, eh bien n'hésite pas à me demander, je, on peut voir ensemble pour te faire un devis, pour que je puisse te développer, dans tous les cas te composer, une musique qui te soit propre, et qui soit de qualité. Voilà, euh, donc eh ben, on arrête ici pour cet épisode sur le Bénédictus, la prochaine fois on va parler un petit peu plus de la fugue, donc qui est dans, dans le cœur de ce développement, euh, de cette forme sonate, et euh, ben voilà ce qu'on pouvait dire un peu là-dessus, et on se revoit donc la prochaine fois pour parler de cette fugue. Merci et à bientôt, ciao ciao